La caméra son son à... à son son a rendu l'âme, mais à son âme. Un dernier mot pour ta caméra Je t'emmerde. Tu mets tes gants pour quoi, Chanchon Ouais, ça va. Un... pas m'habiller les mains. Faut pas s'habiller et... les mains, oui. Mais c'est pas rien C'est toujours le même, ça, c'est en fait. tout. Oh, je suis sûr. Mais non, montre pas les bruitages C'est pas Encore euh, deux heures. Bon tout le monde. C'était magnifique. Mmh. Tu transpires ou. Mmh. Alors là, je suis fait bien, Ah bah, on est déjà dehors. Ah bah, c'était bien comme coup. Les plaquettes que j'ai perdu il y a un moment. Ça. Non, j'avais deux plaquettes sans boulon et euh, ça fait voir que j'ai plus. Mais moi, je suspo, je suspecte quelques personnes qui auraient. Le plus cher. Je suspecte, mais suspecte. Mais je pense qu'une 80 serait bien adaptée. Ouais, une 100, Ouais, une 100. Non mais la remontée est pas mal hein, quand même, hein. c'est bien. Hein. c'est bien. Hein. faire oh, que, que c'est Ah assez... <rire> mais vous êtes bon, vraiment des truffes. Ah ouais. Oh, j'aime bien quand tu me fouettes avec la cendre. Ah ouais. Allez, ça va aller nuit. Ouais parce que sinon on va passer la nuit là. Hein. Ah bon ouais. Je dis rien. Jambes, ouais. Entre les jambes, c'est toujours mieux. Et hey, tu vas à ton rythme. Hein C'est limite. Hein. limite hein. On se longe pas sur la carte T'as pas envie de dire quelque chose toi